C'est ça que j'ai un nouveau challenge de boissons ça fait que euh, on va répondre à des questions sur qui produise et si la personne a faux bah, les deux autres vont préparer un mélange que la personne aura et je suis en compagnie de notre chère Pimente ouais et notre chère euh, Laura on s'en fout <rire> alors on va commencer tout de suite euh... Euh... les monuments on va ouais, commencer fort. Mon dieu. Tu peux pas commencer facile euh, Alors Léa, je vais commencer. Le monastère bouddhiste du monde du mont Pau est construit sur un volcan. Vrai ou faux je peux pas, vous Le truc, on dirait vrai hein. Ça peut être trompeur. Ça ne m'a réponse, pas le droit de faire de quoi. De... De à qui bon, Je vais le faire. Alors.. Plus de 5 millions de clous ont été nécessaires à la construction du pogoste de Kiji. 5 millions, c'est beaucoup pour un grand truc comme ça. Elle est vraie. Oh Ouh tu vas devenir Et bon, c'est En fait, tu crois que ça peut être beau Ouais J'ai pas fini oui. <rire> Je me doute Et Ça crois quand ça même, oh. même pas que j'allais mettre deux fois Oh mon dieu <rire> Là, je suis plus trop sûre que ça soit bon là, là, moi, je m'en fiche On a une boisson d'Harry Potter, c'est très bon. bon. Une potion <rires> magique, <rire> les gars un, un poitiron, ou quoi Un <rire> de pizza. De... De... De... Ça au un Déjà, regardez à quoi ressemble la boisson quand même. Voilà. C'est phénomène ces On dira après ce qu'on a mis dedans. On dirait une pipi là. Hein. Je me dégage. C'est bon ou pas Il <rire> sa tête. Ça va en fait, mais bon, ça devrait pas le faire entier. Ça va, hein T'as ça le goût de quoi je sais pas mais c'est sucré, ouais, ta bouteille d'orange non ouais. ouais et après, après, après je sais pas, et après c'est sucré mais après je sais pas Alors on a mis la le soda de orange, ouais. de la grenadine, ouais. du sirop de menthe et de l'eau Ouais mais ça va, tu peux te laisser goûter aussi tu veux. Non ça Donc, va <rire> t'inquiète pas, je... <rire> question qu suivante les filles Ça va hein, c'est bon au final Yora, voilà, celle-là elle est pour toi Et là c'est pour moi, je... les gars je peux pas Je peux pas y échapper tout le temps <rire> Alors, Louis II de Bavière a fait dynamiter un, pan de... un plan de montagne pour construire son château sur un éperon rocheux de 200 mètres. Euh, Je pense que les Louis, avaient tous de l'ambition, tu vois, quand même. Donc, euh, de 200 mètres, euh... en vrai, vous la taille sur la photo Je pense que c'est possible. C'est hein. vrai j'ai pas d'hybride! Laisse l'agression, attention! <rire> oh! On se calme! Agression totale. Réfléchis bien! <rire> je réfléchis! Mais vite, parce que demain on doit <rire> Euh quand même! Euh, ouais, je pense que c'est vrai quand même. Et, Et oh, voilà! Elle a de la chance. À toi, Léa! Alors! Commençant en 1882, la construction de la basilique Sagrada Familia se poursuit toujours. C'est à moi qu'on ça comme question. Mmh. Ça devait se finir en 2021, l'intérieur de la famille quand j'y suis allée. Donc, euh, vrai. Au final, une deuxième gorge du verre, c'est pas bon. La première était bonne, mais oui. la deuxième n'est pas bonne. Bref, La cité de Petra a été abandonnée en cours de construction et n'a jamais été réellement habité. Alors là... Euh vu la tête en euh, dirigeant, c'était un peu à bon, ouais. J'avais brûlé. j'en étais sûre étais, ah étais sûr que c'était faux J'ai senti la chose venir pas <rire> ouais, <t> <rire> ouais, On va mélanger quand même elle va voir le truc, elle va se dire, mais qu'est-ce que vous avez mis dedans Je vous jure, elle va me détester, elle va nous détester, je crois. Juste une gorgée, Ça hein. fait de l'orange, t'as mis pas dedans. Je <rire> vous l'étais sûre. T'as pas mis de la colle, j'espère Non, non, non on fait des trucs potables, t'inquiète. T'as mis... mis de la pomme, on dit de Non. pomme. <rire> t'as mis ta pomme dedans. <rire> non, <rire> oh, t es... T es... oh, non, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce que t'as mis, mais c'est pas bon. Ah, tu m'étonnes que c'est pas bon! <coughs> On réveille notre ingrédient. Mais tu veux l'ingrédient secret? Ouais. Huile L'huile d'olive. Oh! L'huile d'olive. <rire> euh, mojito morito sans alcool et aïssier. <musique> Animaux terrestres. Ah, allez. À euh, ah, toi, hein? À moi. Vu qu'après moi, c'est toi? Ah oui. Non, c'est toi, Laura. Mais, ma, oui, c'est ah, à Laura. <rire> Ah non, ça ah, T'aurais pu sauter une question en plus. Oui, je suis trop honnête pour ça. Euh, le bidon se balance à plus de 35 km/h. 20 minutes par heure. Vrai faut... Je suis contente hum... de ne pas l'avoir J'y connais rien, un singe. Mon père, c'est un singe, <rire> mais. Est-ce que mon père, il se balance à plus Je <rire> ouais, sais pas faut... sur quoi il se balance, hein, je ne veux pas savoir. Mais. Euh dirais faux. Ça peut pas être que tout le temps. Non ah, Tata tata votre commande est tata tata Vous avez mis du vinaigre, de l'Ice mmh. Tea. Non. tata Ice tea tea sûr. <rire> Vas-y, goûte vraiment. Elle fait pas le plus sec non plus hein Non, attends, j'ai senti un truc là qui m'a pas plu. <rire> T'as toujours pas vu Non, non. attends, quoi J'ai l'instinct de survie. Parce qu'en fait, euh, ma gorge elle est difficile. Dès qu'il ouais. y a un truc qui lui plaît pas, elle a envie de venir, tu vois. <rire> en vrai, c'est pas mauvais. Mais y Il y a de l'ice tea. Il y a de l'eau. Non. non. Du morito Non, non plus. est ah, si tu si, veux. Si. Déjà, j'en ai un bon, les gars. Il y a de, de la 13 fraise. La fraise et euh... Ah, c'est ça que j'ai senti. Et un peu de sel. Un peu de sel. Une mais bon, le sel, tu pas sentir. Et vous me croyez, c'est bon, hein <rire> Bon, je ne parle pas tout, mais ça va quand même. Ouais, c'est comme moi au premier. Voilà. Tu crois que le deuxième gantet, t'as le faire Ah, ouais, non, au final, c'est pas bon. Tu paries Oh, renard polaire C'est trop ça mignon Alors, le renard polaire change de couleur. C'est magnan il va être l'homme et Très ou faux Mon renard polaire, il est censé être bon. Tu l'ai faux. J'ai jamais dit que ce soit Léa. Allez, viens pour moi. Oh non Allez, on y va Il veut goûter aussi. <rire> ah bon tu as des bonnes oreilles, dimanche. T'as remué Ouais. La couleur des trucs, vous voyez sa tête là Ça sent pas bon ça. Ça, c'est à toi. Faut bien corser un peu la chose. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. attends. Il y a de l'huile d'olive. Ça fait des bulles comme ça, c'est de l'huile d'olive. C'est un truc pétillant avec de l'huile d'olive. Elle recoute Elle recoute Apparemment, c'est pas bon. Il y a du cacola, Oui. De l'huile d'olive ouais. Il y a un truc petit Il y a le rancouf. Il reste deux trucs. Ouais, c'est quoi les autres? Euh, le truc qui Oh, par contre, euh... ouais. <rire> ah, c'est dégueulasse! <rire> oh mon dieu, c'est horrible! Oh la la la la! Et de la tier Ah, ça va. Salut, Boliv! Bon, c'est à toi? Ouais, j'ai eu le de perdre la prochaine bon, fois. <rire> Alors. On fait un dernier tour, c'est fait moi et euh, Laura et après on va pouvoir s'arrêter là. Question suivante. Sauf si vous voulez continuer un peu plus longtemps. Certains nids de termites atteignent les 5 mètres 16,5 pics de hauteur. Ouais, bah Certains nids de termites. Si je peux donner mon avis, je pense que quand même... Euh... Les termites ça peut aller loin. Bah ouais. Déjà rien que les petits insectes comme ça ça peut aller loin. C'est ça. C'est un mètre... Comme ça même... que les alignés ça va à Gavero. Allez, faux. Voilà. Et... Allez Allez, on y va, c'est parti. Tu prends le verre. Mmh. Je il se boit, mais il se ça va bien. Jess, elle est pas du tout confiante. Je vous le dis. Ouais, du cacolac. Qui te dit que c'est du cacolac Bah marrant comme ça c'est du cacolac. Qui te dit La fraise. La grosse. Ah bah vas-y, goûte et tu verras. Mmh. Je pense que c'est rien une la Y'a pas du doigts cette fois. Hein. C'est pas bon. <rire> pas du tout. Ah bah. <rire> On lui dit Ouais, de la menthe. Non. Ouais, il ouais, y a du miel, du cacolac, de la menthe et du jus d'ananas. C'est ma question, ça Ouais. Oh, c'est mignon, mais ça va être facile, ça. Attends, bah, en facile. vrai, tu peux penser que c'est facile, mais s'il y a la question, ça veut dire que c'est pas forcément facile. Ça peut être trompeur. Hein. Ouais, je sais. Et les poils de, de l'ours blanc sont blancs. De l'ours blanc sont blancs. Ouais. Là pour le coup, euh, j'imagine que oui. C'est pas la grille. Oh c'est faux. Pourquoi? Les réponses sont répons trans translucides. <rire> oh c'est une là. blague. C'est beau en plus fait, ça fait. Un peu On dirait il y a énormément. du lait. Elle dit okay, c'est beau mais la couleur ça donne pas du tout envie. Il y a du morito. Et du lait. Oui. Il y a du lait Il y a de l'aïsti. Oui, oui. De l'orange. Ouais. ouais. Voilà. tout trouvé les gars Pas de pouce bleu parce qu'elle a tout trouvé. Mmh, quest -ce, ce que, que c est c est ça fait un bon On <rire> vous emmerde. Miam miam miam. <rire> <Delicheuse. rire> T'as à me donner à manger après. <rire> la meuf, elle va pousser. <rire> T'as une pomme déjà. <rire> je crois que le mélange fait pas un truc bon. C'est que les ça, Il y a, y a du ménoir. sucré, il y a du tout, il y a. Ben. Bah, oui, c'est à Léa. À toi. À moi. et Après, on arrête. Euh, ouais. Ça fait quand même 40 minutes qu'on filme. Oui, oh, c'est magnan. Les pandas hibernent. Vrai ou faux? Comme je dormir, ah ouais, est vrai. Ah c'est faux. Allez, c'est rien. C'est parti. Allez, de A à Z. Mon Dieu. Je sais pas. La dernière, on fait fort quand même. La tête du truc. Ah non, ah attends, attends que je filme ça quand même. Ça veut dit pas d'huile d'olive, mais déjà la gueule se fait d'huile d'olive. Je ne suis pas responsable. Ananas, huile ah. d'olive. Je sais pas c'est quoi le troisième, mais je vais ai te la Ananas, huile d'olive et orange. C'est ça D'autres. Y'a autre chose Oui. Tu m'avais dit trois. Ça pas mis trois tu sais qui monte maintenant C'est quoi du sel Ouais. Oh. <rire> du poivre Non. Non. Repense à la tous la les ingrédients qu'on a mis dans tous les trucs. De la estime? Oui. Ouais. Encore Ouais. <rire> non, je sais pas ce que c'est. Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est On a mis tout. Non. Nidale J'ai tout On a tout mis De l'orange, de l'ice tea, du cacolac... Tout ce qu'on a mis dans tous les cocktails Du mojito, du, oh, du... du d'orange, du sel... Non, il n'y avait pas de jus d'orange Pardon. De l'ananas, pardon Du miel... Oh. Du miel, du miel d'olive... De la menthe, <rire> de, de la fraise... Oh non, c'est bon. On rigole. a pris le jackpot oui. à la fin Oh, je vais mourir On a oh, fini en rigole. beauté C'est pas bon, hein Ah non. non Mais bizarrement, ça reste coincé, attends là. <rire> Oh. À cause de toi, elle va finir malade. Oh, je Tu même Si quand je vais pisser, ça fait des bulles. <rire> <rire> oh non, c'est dégueulasse. La voilà Bon, euh, sur ce, vous avez pensé quoi du challenge Elle s'arrête Ah, tu te parles à nous Oui. C'est de la merde. Y a qui avec moi Non, mais je pensais que tu parlais <rire> à ceux qui allaient regarder la vidéo, tu vois. En mode, bon, mais vous avez pas fait quoi Tu penses fait comme Dora, tu sais, elle attend la réponse. Vous Exactement avez ça. Oui, mais... Alors mes abonnés, qu'avez-vous pensé de cette vidéo Franchement, au niveau des questions, c'était pas mal. Hein. <rire> au niveau des boissons, c'est pas encore ça. Hein. Le reste... Euh... On ouvrira pas un bar. Hein. On dire. Non, là, tout Bah, si on ouvre un bar, ils sont tous malades à la soirée. Ah oui. mais bah, sinon on peut ouvrir un bar genre... Euh... Pour ceux qui veulent être malades, on peut aller en cours. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on aura du monde là. Donnez vos <rire> idées de barres en bas, de barres insolites en commentaire. Donnez vos idées et si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Ouais, voir plusieurs pouces bleus. Plus oui. c'est mieux. Mais du coup, voilà. Chaque. Euh, abonné genre, liker. Chaque abonné ne peut liker qu'une fois. Et bien, invitez votre famille à liker. Voilà. Partagez la vidéo au max. Et puis, nous, on se dit à bientôt, n'est-ce pas les filles Oui, yeah. à la prochaine. À